Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment manipuler les dates et les heures en PHP donc avec les classes méthodes et fonctions prédéfinies on va regarder différents exemples par exemple, donc là je suis en train d'enregistrer de, la vidéo donc on est le 20, euh, le 20 mai 2022 euh, il est quelle heure donc là il est 11h06, 23 secondes si j'actualise ça fait 57 secondes Là, il y a le jour et l'heure. Après, on peut se demander, on peut faire des calculs aussi. Donc, j'ai l'heure actuelle et si je rajoute une heure, qu'est-ce que ça me donne Donc, On va regarder comment on fait ça en PHP. On peut aussi euh, rajouter, donc là, c'était une heure, là, on peut rajouter un jour. Dans un jour, quelle heure sera-t-il Donc, normalement, c'est la même heure euh, avec une journée en plus. On peut faire des calculs, on va euh, des opérations, on va choisir la date. Donc, on va, par exemple, là, on va dire qu'on est le 31 décembre euh, 2022 et qu'il est 23 heures. Et qu'est-ce qui se passe si on ajoute un jour et une heure ben, Si on ajoute un, un jour, donc le 31 décembre, on va être le 1er janvier, donc 2023. Mais comme on rajoute également une heure, qu'il est déjà 23 heures alors heure qu'on s'y considère, donc on sera le 2 janvier à 0h17. Ça c'est important. On va regarder. Il euh, faut vraiment utiliser les fonctions PHP et euh, méthodes pour pour faire ça et pas essayer de faire ça à la main. Euh, on peut aussi regarder, euh, par exemple, Noël 22, euh, dans combien de temps euh, c'est Donc euh, Noël, ce sera le 25 décembre 2022. Et donc là, on va regarder comment calculer euh, que c'est le fait que ce soit dans 7 mois et 5 jours. Hein, donc euh, mai plus 7, ça fait décembre. Et 5 jours, ça fera le 25. Et puis enfin, quelque chose de fondamental, euh, quelle heure est-il à Tokyo Donc maintenant qu'on a regardé brièvement ces exemples, on va regarder en PHP comment on code ça. Alors, déjà, pour euh, manipuler les jours, on utilise euh, une, une classe qui s'appelle dateTime. Quand on ne lui fournit rien, euh, comme euh, en argument, ça nous donne euh, l'heure et la date euh, actuelle. Ensuite, pour l'afficher, il va falloir qu'on euh, qu appelle, qu'on utilise la méthode format. Et euh, on va donner le format. Donc là, ça va être day, jour, mois, année. Euh, donc, il nous permet d'obtenir la date sous ce, sous ce format-là. On va voir dans la doc PHP, bah on obtient la signification. Donc par exemple, pour les jours, un petit D c'est le jour du mois sur deux chiffres. Alors, si je veux un jour de la semaine, j'utiliserai un grand D, et ainsi de suite. Alors ensuite, pour avoir l'heure, bah on utilise un autre format. Au lieu, donc le format ça va être grand H I S avec deux points pour afficher deux points euh, entre chaque, euh, chaque indication. Euh, alors ensuite, très important, quand on commence à faire euh, des dates par exemple ici, quelle heure sera-t-il dans une heure on ne va pas chercher à ajouter à la main euh, une heure euh, à, à l'heure on va, on, va, on va créer un intervalle donc euh, là je fais un décalage que j'appelle décalage heure là ici, décalage E pour heure donc on crée un intervalle selon un certain format hein. donc là on dit que c'est une période de temps euh, une période de temps d'une heure ce décalage, après on va demander à la date, on va utiliser la méthode add et on va ajouter ce décalage. Alors les décalages, les intervalles, donc quand on les construit, hein, donc c'est un autre format qui est utilisé, qui est précisé ici, donc on peut parler en année, mois, jour, etc. Et on va rajouter P pour période en préfixe, et éventuellement T quand on parle de, de temps. Donc là, au niveau de notre décalage, on a bien réussi à faire notre calcul. Donc ça évidemment c'est intéressant euh, bah, quand on arrive en fin de journée. Si on rajoute une heure, bah, ça se trouve, ça va changer euh, euh, le jour, voire même le mois ou, ou l'année. Alors là, on faisait des calculs à partir de. Euh, donc là, c'est en ajoutant. Là on va faire un, un on va conseiller une date qu'on va choisir explicitement. Donc c'est pas la date actuelle, euh, c'est une date qu'on va qu'on va fixer donc au 31 décembre. Alors pour faire ça on crée ça comme ça donc dead time et là on va préciser donc dans une chaîne de caractères année mois jour et après l'horaire voulue. donc là après on peut formater l'affichage pour voir ce que ça nous obtient ce qu'on obtient puis après on peut faire à nouveau un, un calcul avec un intervalle là par exemple là c'est un intervalle 1d un jour après deux temps 1h une heure donc quand on ajoute un jour une heure quand on est le 31 décembre, on passe au 2 janvier, donc 23h17 à minuit 17. Alors Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est si on veut calculer des, des décalages entre dates. Donc On va se donner deux dates. On va se créer une première date qu'on appelle maintenant, c'est le, le jour actuel et on va se créer une deuxième date, donc Noël, on va l'appeler dans une variable qui s'appelle Noël, et on va le créer à partir d'un format, donc là on va préciser, c'est une autre manière de faire, on va préciser le format sous lequel on a notre date, on va dire que c'est jour, mois, année, séparé par des tirets, donc le 25 DEC 2022, et là donc on obtient notre date, et une fois que cette date a été formée, on peut l'afficher comme d'habitude, et par contre, pour calculer la date, la différence entre maintenant et Noël, on va dire, ben voilà, maintenant, on fait un diff, on utilise la méthode diff, et va nous donner un décalage. Et après, ce décalage, il va falloir qu'on l'affiche avec un format donc qui est spécifique à un décalage, où on va dire pour son %m pour les mois, pour son %d pour les jours. Donc là, 7 mois, 5 jours. Alors dernière chose quand on parle de date aussi, il faut euh, donc je l'avais fait au début là, j'avais fait un j'avais c'était la time zone. Donc en disant qu'on mettait en Europe euh, Paris et euh, si je veux par exemple savoir maintenant ce qui se passe à Tokyo, bah euh, je vais dans, dans la time zone euh, donc Asia Tokyo. Donc je fixe cette time zone et quand je crée ma date, je précise que c'est now donc maintenant, mais avec la time zone de Tokyo. Et ensuite si j'affiche cette date on va me dire que voilà, à Tokyo, il est euh, actuellement 18h et j'actualise 13 minutes 8 secondes. Euh, voilà, alors en résumé, donc, quand on manipule les dates, il faut fixer le fuseau horaire. Ensuite, euh, on va servir de la classe euh, DeadTime pour euh, utiliser les dates avec ou sans horaire. intervalle c'est une autre classe qui nous permet de euh, travailler sur euh, des durées euh, des intervalles. Dès qu'on a des calculs de date à faire, surtout on n'essaye pas de faire ça à la main, on utilise les méthodes prédéfinies, add, sub, etc. Et euh, voilà, puis après, il faut aussi faire attention, donc les formats de date d'intervalle ils sont différents, donc il faut, faut bien aller voir euh, la documentation. Bah, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.